Et action! Action! Action! Action! Action! Mon personnage, euh, c'est une fille qui a fait une petite soirée avec euh, les deux rigolos là, et qui descend des escaliers, et là. Il va se passer quelque chose. Il y a trois mois j'étais au Congo pour un documentaire perdu sur l'extinction des gorilles. Ça c'est une petite scène. Aujourd'hui c'est journée cool. C'est vraiment une scène zen. Donc euh, il y a le soleil, les gens peuvent être dehors tranquilles pendant que ça tourne, c'est cool.